Salut, moi c'est Carole Toukem, je suis accompagnatrice de vie, j'aide les personnes qui sont à la quête d'un meilleur sens à leur vie, à découvrir, à se redécouvrir, à découvrir le but pour lequel elles existent sur la Terre et finalement à embrasser ce but. J'ai participé au workshop de Lingen sur la validation de son offre d'accompagnement et j'avoue que j'ai été, euh, c'était un peu au-delà de mes attentes, il faut le dire, parce que, euh, voilà, je, je il y a deux choses en fait que j'ai particulièrement... Euh, Apprécié, qui j'ai particulièrement aimé pendant ce workshop, c'est la première, c'est la capacité de LinkedIn de nous challenger à aller au-delà de ce qu'on pouvait penser, à aller au-delà de nos limites parce que des fois, on est limité dans nos têtes et puis on ne se rend pas compte. Euh, voilà, il a vraiment ce, ce, cette capacité-là. Et la deuxième chose, c'est le côté interactif avec les autres participants. Ça, ça m'a beaucoup enrichi également parce que c'est comme une façon de... Euh, pour moi, ça a été comme se, se voir un peu dans le miroir de quelqu'un d'autre. Donc, on se voit un peu comme au travers des yeux de quelqu'un d'autre et, et, et c'est très, très riche. À qui je recommanderais ce workshop Aux personnes qui ont déjà une idée vague peut-être de, de l'offre qu'elles voudraient apporter à leurs clients ou alors même des personnes qui ont déjà défini clairement leur offre mais qui ont encore besoin d'un cachet, d'une validation, d'un coach professionnel pour enfin euh, se séparer de ce syndrome de l'imposteur que plusieurs d'entre nous connaissons ou alors simplement gagner plus en confiance en elles en allant proposer leur offre et faire avancer leur business. Merci beaucoup. Ciao.